Bonjour à tous, bonjour à tous, comment vous allez Voici un retour d'affection, un retour d'affection d'un homme et d'une femme. Le retour d'affection, c'est un retour d'affection. Vous voyez, c'est la photo des chansons, c'est la photo des chansons. Devant le génie, devant le génie. c'est le monsieur. Et ici, c'est la femme. Et je que dès que j'ai déjà présenté les photos à mes génies, ça sera rapide, ça sera rapide. Le retour d'affection sera rapide. Il n'y a pas de souci, vous aurez de Vous satisfaction. La satisfaction sera garantie. Vous voyez mes génies Vous voyez mes génies La satisfaction, ça sera garantie. La satisfaction, ça sera garantie. Comme je vous ai dit, c'est un retour d'affection. C'est un retour d'affection. Il n'y a pas de souci. C'est un retour d'affection. La satisfaction sera garantie.